Élu délégué au sport, M. alès ont mené les discussions avec euh, Philippe Copette, euh, président de la solidarité scolaire. Donc, euh, c'est au terme d'un long cheminement euh, marqué par le désir ardent exprimé par euh, Philippe Copette de réhabiliter ce secteur que nous voyons tous avec peine, hein, recouvert d'herbes et euh, jonché d'immondices et malmené, dégradé par des squatters et et des personnes parfois bienveillantes et malveillantes. Donc, euh, pour nous, c'est un aboutissement pas pleinement accompli parce que s'agissant d'infrastructures publiques, il est toujours prudent euh, de, faire, euh, de, de faire gaffe à tout euh, pour ne pas donner le sentiment qu'on favorise quiconque. Pour l'instant, c'est la SS qui vient au secours de la ville de Portapie parce que nous avons des difficultés financières, nous avons de l'espace exploitable et les sportifs voient avec peine ces endroits-là à l'abandon et depuis quelque temps, le, la solidarité scolaire exprime la volonté de réhabiliter ces sites et de les rendre actifs et agréables. Donc euh, je tiens à remercier euh, Philippe Coppet euh, pour cette volonté-là et tout son, son conseil d'administration, parce que je suppose que s'il fait ça, il a l'accord de son conseil. Et donc tous ceux qui sont autour de lui euh, veulent bien que Pointe-à-Pitre puisse offrir euh, des infrastructures sportives à la hauteur des besoins et des attentes de nos concitoyens. Donc En cela, je me réjouis de pouvoir signer cette convention qui appelle des discussions ultérieures pour les aspects financiers dans le détail, mais ce qui importe de retenir que c'est la gratuité qui prime et que c'est une volonté désintéressée des partis d'exploiter ce site au mieux pour tous. L'importance pour la ville de prêt à de signer une convention de mise à disposition des deux mini-terrains qui se trouvent au complexe michel Benjamin à pret -à avec la solidarité scolaire. C'est pour nous, premièrement, dans notre philosophie arrivée euh, euh, dès notre prise de fonction, nous avons décidé que les clubs de prêt à quelle que soit la discipline, devront être à côté de la mairie pour co-construire avec nous, collaborer avec nous pour la mise en place de la politique sportive de la ville. Et de son côté aussi, la ville souhaite que ces clubs soient impliqués davantage dans leur quartier et davantage de relations donc, avec les écoles de façon en proximité. Donc c'est un symbole fort pour nous parce que nous savons qu'il y a deux, deux clubs de football après Tapine, mais nous avons l'impression surtout qu'ils ne peuvent pas encore jouer au stade Pierre-Antonius, qu'ils sont très loin, ils s'entraînent à la et à Bemao, donc ils sont très éloignés de la population printemps. Et pour nous, c'est un symbole fort de savoir que, à la demande de la solidarité scolaire sur un programme ambitieux, sur un projet ambitieux d'activité justement lié aux écoles, nous avons cette possibilité de, leur, de mettre à leur disposition ces deux terrains et en espérant qu'ils pourront valoriser ces deux terrains, ces deux équipements et mettre au service d'une population à proximité, donc intégrée dans le quartier au niveau de Loisis mais aussi qui va rejaillir sur l'ensemble de la ville de Poitabit. Alors, euh, la solidarité scolaire tient tout particulièrement à remercier la confiance qui lui est témoignée par la mairie de Pointe-à-Pitre dans le cadre de Cap Excellence pour euh, créer ce centre véritablement périscolaire, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de l'activité football, il s'agit véritablement du scolaire et du périscolaire. Du périscolaire, pour nous, c'est toutes les tous les sports et toute l'éducation qui peut être transmise à travers ces valeurs, du dépassement de soi et du respect d'un certain nombre de règles. Et pour la solidarité scolaire, c'est un gros chantier, c'est un très gros chantier, c'est un chantier ambitieux, puisqu'en plus, on vient en renfort de l'activité quotidienne de ces municipalités et communautés de communes, dans la logique où justement les parents ont de plus en plus besoin d'être accompagnés dans le cadre du support à l'éducation et du support au développement des individus. Et nous, on a une orientation focus sur les jeunes, on a une orientation focus sur cette population à venir qui est de toutes les façons le grand chantier de la prochaine décennie.